Pour scanner avec l'IRIS ScanBook Wifi, tout d'abord, vous l'enclenchez en cliquant quelques secondes. Ensuite, vous attendez que cette icône disparaisse. Voilà. Au moment où vous voulez scanner, vous allez poser le scanner avec la feuille à l'intérieur des taquets qu'on voit ici, ici et là. Vous les placez au bord de la feuille. Ensuite, vous allez cliquer une fois sur Scan. L'icône Scan s'inscrit sur l'écran. Et vous scannez la feuille en ayant un mouvement droit avec une vitesse constante. Faites attention de bien stabiliser la feuille avec l'autre main. Quand vous avez terminé, vous recliquez sur le bouton Scan. Une prévisualisation apparaît.